Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer une piste audio sur la timeline de Toonly. Pour cela, nous nous rendons à gauche de l'interface Toonly. Vous euh, cliquez sur le petit bouton ici, audio, et vous avez la liste entière, complète de toutes les pistes audio disponibles dans euh, Toonly. Vous voyez, il y en a un. Un énorme paquet, vous pouvez euh, donc choisir maintenant votre euh, piste audio, on va prendre par exemple Broken Glass, on la glisse au niveau musique, voilà, notre piste audio est installée, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une partie de la piste audio euh, qui apparaît, c'est normal, si on clique par exemple sur la scène numéro 2, on voit que euh, la piste audio continue différemment, elle dure en environ, celle-ci, 63 secondes, donc il faudrait que j'ai plusieurs scènes d'une durée euh, de 63 secondes pour que on arrive à la fin de notre piste audio. Pour vous expliquer plus en détail, je vous montre comment euh, ça fonctionne. Si vous souhaiter directement avoir la piste audio que nous avons glissé ici en entier, uniquement pour la scène 1. Vous cliquez à droite ici, vous avez un petit carré qui apparaît. Vous pouvez, si vous le souhaitez, monter, descendre le volume ou monter ici. On repositionne le curseur, on laisse à 50%. Et vous avez ici un petit, une petite inscription avec une coche. ici. Si j'enlève cette coche, vous avez maintenant votre piste audio qui apparaît entièrement. Si je vérifie, je vais voir au niveau de la durée, de sa durée, elle dure environ, c'est ça, 63 secondes. Donc si je veux garder l'entièreté de cette piste audio et l'agrémenter avec du visuel, il va falloir que je crée une seule scène qui va durer 63 secondes. Concernant la coche juste ici, Fade out, Fade Vous cochez ici, tout simplement, et vous allez avoir votre audio qui va diminuer automatiquement à la fin de la piste. Voilà, vous avez compris euh, comment ça fonctionne. Si je veux muter le son, vous euh, cliquez sur M et vous pouvez comme ça muter votre audio. Comme ça, vous pouvez voir vos visuels sans forcément avoir la piste audio qui se déclenche. Voilà, je la réenclenche et nous avons euh, terminé pour ce tuto. Vous savez maintenant comment installer une piste audio. Je vous dis, a bientôt pour le prochain tuto Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos Vous allez vous éclater avec Toonly.